Ouais. Ah ouais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia. Shalom, shalom ce soir encore, chers adorateurs et adoratrices. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour votre vie. Nous sommes encore réunis ce soir pour adorer notre Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. À lui c'est l'honneur et la louange et la gloire pour l'éternité. Que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté, que son nom soit jamais élevé. Celui qui nous réunit encore ce soir, en son nom, je vous salue. Et j'espère que vous allez tous bien. Et je sais aussi que les temps sont difficiles pour les uns et les autres. Et chacun de nous vit des réalités alléluia gloire à jésus-christ maman soit béni au nom de jésus. soit béni maman au nom de jésus alors shalom encore adorateurs et adoratrices je vous salue tous dans le nom précieux et puissant de jésus-christ que sa grâce repose sur la vie de chacun de vous et que sa paix votre partage et garde vos cœurs attachés à lui dans l'assurance de votre salut et dans l'espérance de la gloire car la bible dit christ en moi c'est l'espérance de la gloire christ en moi c'est l'espérance de la gloire donc si nous sommes en christ et que christ est en nous nous devons nous attendre donc à la gloire de dieu et la gloire de dieu c'est tout ce qui fait la joie du seigneur c'est tout ce qui fait euh, L'honneur, qui donne honneur, qui donne euh, à Dieu, d de se sentir Dieu, effectivement, de d'être de, dans sa plénitude, d'être dans toute sa gloire. Alléluia. Et soit que nous sommes réunis encore pour la cause de notre Dieu, malgré les temps et les circonstances difficiles par lesquelles nous pouvons passer, mais nous croyons que le Dieu que nous servons est fidèle. Et c'est cette parole-là, cette assurance que nous avons Qui nous permet de nous réunir à chaque fois Malgré tout ce qui se passe Continuellement devant sa face pour l'adorer Je vous salue encore une fois de plus Soyez salués de là où vous êtes Vous qui vous connectez maintenant Soyez tous salués Pour ceux aussi qui vont se connecter après La, la, la, la grâce de Dieu est le partage des uns et des autres Des unes et des autres Soyez bénis Soyez davantage fortifiés Mayam taba rabo se keti rabakou n taba ayam shaka. Shalom, shalom, shalom. Mokaba rabo loka. Regé shaka mayam de brie. Merci Seigneur. Hallelujah. Nous allons donc nous disposer de là où tu es. Tu vas te disposer pour adorer ton Dieu. Que ton nom est infini, mon grand. Ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, Mangan. grand maman. Que ton nom est infini manquant que ton nom est infini manquant, ta majesté ta majesté s'élève au-dessus des cieux que ton nom est infini manquant oh Dieu nom est infini, mon grand. Ta majesté, ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, oh Dieu, très haut, très haut. Infini, mon grand, ta majesté, c'est le sud des cieux, que ton nom est infini. Mon grand Seigneur, ton nom est infiniment grand. Père, ce soir, nous voulons encore te rendre toute la gloire. Nous voulons que ce soir, te dis merci. Te dis merci pour la vie de chacun de nous que tu as préservé. Te dis merci parce que tu es le Dieu qui reste fidèle en ses promesses, qui veille sur nous au quotidien. Te dis merci, ô oh Seigneur, pour notre sœur, l'adoratrice Micheline, Seigneur, qui, mon Dieu de gloire, est rentré dans une nouvelle année. Alléluia, gloire à Dieu Notre sœur Micheline, nous voulons encore réitérer vraiment nos joyeux anniversaires à ton égard. Et nous voulons vraiment bénir le nom du Seigneur pour ta vie, ta vie à laquelle il ajoute un an de plus. Et c'est une grâce. Et moi, j'ai l'habitude de dire que si Dieu te fais grâce d'avoir un an de plus et encore un an de plus pour découvrir sa gloire, un an de plus pour expérimenter sa fidélité, un an de plus pour certes traverser les épreuves, mais à travers ces épreuves tu verras la preuve de la fidélité de ton créateur. Donc c'est un moment de grâce, c'est un moment de bénédiction que tu dois saisir davantage, non seulement pour être reconnaissant à ton Dieu en lui disant merci, ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous disons merci à Dieu pour la vie de notre soeur, la Doratrice Micheline, nous en merci à Dieu pour ta vie, que la grâce de Dieu qui t'a accordé cette, cette, cette, cette, cette rabot chacune de Happy Birthday, davantage te pousse à expérimenter des, des moments de gloire, des moments de bénédiction, des moments de faveur, des moments de, de la fidélité de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que t'avantages, sa grâce repose sur toi. Nous voulons encore aussi nous souvenir de maman Angelina. Nous voulons encore vraiment prier le Seigneur. Père, nous voulons te prier pour que tu soutiennes ta servante, tu, sou, tu, tu te souviennes d'elle dans ces temps difficiles parce que tu l'as dit dans ta parole. Oh mon Dieu, tu l'as dit, prier avec, euh, tu as dit dans ta parole également de, de, de soutenir ceux qui sont dans des de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est pour cela que nous voulons te demander, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, toi qui es notre force et qui permet que nous passions par des épreuves de, de, de, de, de différentes sortes. Et nous voulons te prier pour ta servante Angelina, notre maman adoratrice Angelina, pour te demander de la soutenir, de la fortifier, d'étendre ta main de t t grâce sur elle davantage, afin qu'elle puisse passer ce temps de douleur, Seigneur de la gloire, pour entrer dans... Dans une heure où le temps sera doux pour elle, parce que nous savons que tu ne fais rien par hasard, nous savons que tu n'autorises rien, Seigneur, sans que ce que tu as autorisé ne cache ta gloire. Oh Dieu, Bible déclare que tu fais toutes choses pour ta gloire, et c'est toute ta parole. Que nous voulons nous appuyer et nous te faisons confiance. Nous faisons confiance en ta parole. Nous savons que tu ne laisses rien arriver en vain, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons aussi te remercier, Seigneur mon Dieu, pour la restauration de la santé de la mère de, la, de ta servante Félicienne. Nous voulons te dire merci pour la restauration de sa santé. Rabo la santé de sa mère. Nous voulons te dire merci. Infiniment, parce que tu es le Dieu tout-puissant qui, oh Dieu de gloire, n'a jamais dit que nous ne, serons pas, nous ne passerons pas par des épreuves. Tu n'as jamais dit que nous ne tomberons pas malades. Tu n'as jamais dit que nous ne passerons pas par les temps difficiles. Mais tu as dit dans toutes ces choses, nous verrons combien de fois tu es avec nous. Car tu l'as dit, Seigneur, avant de partir à tes premiers disciples, tu l'as as dit, oh Makabora Kanta. Aya, regedo sakin to moka Idaraka Sakin do moshaka Yebulusu Karamoto Karibo kata eleka eleka yusuka rebobo sheba yante breke Ayontu boski de bakarana basa regede shakata yom orribobo orribobo rabu rabu rabu rabo rabo rabo rabo rabo rabo rabo Regete masakuto yata uruka irimuka bese ayanto lobo shikaba kende lebokata edalo edalo uruka regede sakayambo oh my god regede sakata yambo shaba merci infiniment père parce que tu l'as dit je ne vous laisserai pas orphelin je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu as dit je ne vous laisserai pas orphelin, mais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et tu as dit vous connaîtrez des tribulations dans le monde. Ça veut dire que vous allez passer par des moments difficiles, mais sachez une chose, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Prenez courage. Prenez courage. Et ce soir, je voudrais encore nous demander de prendre courage, chacun de nous. Quel que soit là où tu es, et quel que soit ce que tu vis en ce moment, quel que soit ce par quoi tu passes, prends courage. Robocha, sœur Corinne, prends courage. Yes, yes, oh, rababa Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que chacun de nous traverse à son niveau. Il y a certainement des de, de, de choses dont je suis pas au courant personnellement. Des frères, et des soeurs qui ont certainement. Euh, informé par rapport à ce qu'il traverse, mais je voudrais dire à toutes ces personnes, au nom de Jésus-Christ, de prendre courage, d'être fortifié dans le Seigneur, parce qu'il ne abandonnera pas. Il n'a pas dit que nous ne passerons pas par les eaux, par le feu, mais il a dit simplement, même si tu passes par le feu, tu traverseras, mais tu ne brûleras pas. Parce que moi, je suis le feu du voran. Dans le nom de Jésus-Christ, tiens. Et la Bible déclare qu'il de ses serviteurs des flammes de feu. Toi-même, tu as du feu. Et ainsi, parce que tu as un feu, feu ne brûle pas feu. Ainsi, tu prends conscience, et tu dois prendre davantage conscience, que quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passeras, tu sortiras victorieux. Parce que celui qui te tient et celui qui permet que tu travailles les épreuves, c'est qu'il ne peut pas permettre que les épreuves soient au-delà de ta force. C'est ce que sa parole nous rapporte. La Bible dit, il ne permettra pas que les épreuves auxquelles vous serez confrontés soient au-delà de vos forces. Parce qu'il est le Dieu de justice. Il est le Dieu qui connaît nos limites. Il est le Dieu qui connaît nos faiblesses. Il est le Dieu qui sait à quel niveau on peut arriver et on doit. On ne va pas arriver où, à quel niveau on doit être. Et ainsi, il nous soutient par sa grâce, par sa puissante main. Soyez bénis, soyez restaurés, soyez fortifiés chacun à son niveau, soyez restaurés. Que la paix du Seigneur soit le partage des uns et des autres, des unes et des autres. Soyez tous fortifiés. Dans le nom de Jésus, soyez encouragés davantage. Peu importe, c'est par quoi nous passons, mais peu n'encourage. Parce que celui qui nous a fait la promesse d'être avec nous est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit, ma parole est la vérité. Ma parole est la vérité. Ce n'est pas notre parole, mais dit ma parole. Et celui qui croit en ma parole, il verra ma gloire. Il verra l'efficacité de ma parole. Il verra la réalité de ma parole. Il verra la puissance de ma parole. Il verra combien de fois ma parole est authentique. Il verra que ma parole n'est pas une lettre morte. Ma, ma parole n'est pas une lettre morte, mais elle est esprit et elle est vie. Elle est vivante. Elle n'est pas dépassée. Elle est éternelle. Elle est vivante elle est assez puissante. Elle est la réalité de ce que nous pouvons vivre, de ce que nous pouvons expérimenter. Mon carabo sakin de bachaka rabobo shekete, rabo bobobo shaka de bré. Père, nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de loin. Glorifier ton nom Oh Seigneur Oh Qu'attends De Oh est grand et digne de louange. Oui, son nom est digne de gloire. Son nom est digne de louange. Son nom est digne d'adoration. Son nom est digne de la magnificence. C'est pour cela que... C'est parce que nous croyons que son nom est digne d'être glorifié qu'encore ce soir, nous sommes réunis, nous sommes rassemblés en de lui rendre toute la gloire. Que son nom soit davantage élevé, de par nos bouches, de par nos cœurs, que nos vies continuent l'adorer, même si nous tombons, relevons-nous continuons à marcher. Même si nous tombons, relevons-nous et continuons à marcher. Que rien ne nous arrête sur la voie de la vérité de la vie éternelle de sa gloire et de notre gloire. C'est le chemin aussi de la découverte de notre gloire, qui est le chemin que Jésus-Christ de Nazareth est. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Zana, Alléluia, zana zana haleluya o oh zana zana eh, o oh zana zana Sanae, Alléluia, osana il est glorieux, Alléluia, oh. ton Dieu est glorieux, Alléluia, osana il est fidèle, Alléluia, osana il va changer, Alléluia, osana osana Alléluia. osana Osana, alléluia, Osana, alléluia, Osana, alléluia, Osana, alléluia, Osana. Seigneur, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu qui mérite d'être élevé, d'être glorifié. Et ce soir, j'aimerais élever la voix avec toi pour te rendre toute la gloire, pour la vie d'une adoratrice pour la vie d'un adorateur. Je voudrais te rendre toute la gloire, Seigneur, mon Dieu, même si je ne suis pas parfait en tes yeux. Mais je sais une chose, la Bible déclare, le Dieu qui vous a appelé à sa gloire, lui-même vous rendra parfait. C'est lui qui vous perdonnera. Et ainsi, je voudrais te grâce pour nous perfectionner. Je voudrais te grâce pour nous fortifier. Je voudrais compter ta grâce pour nous maintenir en toi. Je veux compter sur ta grâce pour faire de nous des hommes et des femmes de gloire. Je veux compter sur ta grâce pour faire de nous des instruments de la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Je veux compter sur ta grâce afin que tu puisses nous conduire jusqu'à bon port. Je veux compter sur ta grâce pour que ton nom soit davantage glorifié au travers de nous. Je veux compter sur ta grâce pour que nous faisons point ta honte, mais que nous puissions faire ta gloire, Seigneur. Seigneur, je veux compter sur ta grâce pour qu'au travers de nos vies, ton nom soit élevé parmi les païens et que cela ait le désir de te connaître et s'approcher de toi, qui voit nos vies et témoigne que quelque chose de puissant est avec nous, qui voit nos vies et témoigne que le créateur est avec nous, que nous sommes une race élevée, nous sommes une race bénie, nous sommes une race élue, nous sommes une race mise à part pour la gloire de Dieu et qui puisse remarquer quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant, quelque chose de... Excellent, quelque chose de merveilleux, quelque chose de différent sur nous, qui voit une gloire, une gloire comme jamais vécue dans le monde, qui disent, il y a quelque chose de différent que je vois sur cette personne, qui disent, il y a quelque chose de particulier que je vois sur cette personne qui disent, qui confessent qu'il y a Dieu avec nous, qui confessent qu'il y a quelque chose qui ne se voit pas dans le monde, mais qui se voit sur nos faces. Ainsi, comme Moïse en son temps, lorsqu'il est descendu de la Bible, déclare du Mont -Snaï, les hommes ne pouvaient pas le fixer, parce qu'il y avait une telle gloire qui est sur sa face, au point où les gens se voilaient pour essayer de le regarder. Seigneur, mon Dieu, que les personnes qui nous regardent sachent qu'il y a quelque chose de différent chez nous, et que cela les conduise à chercher à s'interroger sur cette gloire de Dieu qui est manifeste, qui nous enveloppe et qui puisse se poser les questions afin que nous puissions leur donner l'information juste est le fait que c'est la gloire de Dieu qui nous couvre, qui nous enveloppe. En enfin, fait, nous l'information sur laquelle Jésus-Christ de Nazareth est réel. Il n'est pas simplement dans l'histoire des hommes parce qu'on dit que 2000 ans, Jésus-Christ est mort à la croix et que les hommes sont nés après ou avant Jésus-Christ pour faire de l'histoire mais c'est de la pure réalité. C'est de la plus vérité que Jésus-Christ est encore d'actualité. Il n'est pas mort simplement et enterré, mais même quand il était mort, les gens ont constaté depuis son époque, « Rabo, Shekiti, Baba, son nom, que son corps n'a pas été retrouvé. Ton corps, ces eaux n'ont pas été retrouvées dans la tombe. Et des personnes puissent se rendre compte que, Seigneur, quelque chose de merveilleux est sur nous. Quelque chose de glorieux est avec nous. Et qu'il s'agit de toi, l'alpha et le méga, le Dieu fidèle et puissant. Père, nous savons que tu es là. Parce que tu as dit que tu es fidèle en tes promesses et que là où deux ou trois sont réunis en ton nom en esprit, en vérité, toi tu es les deux. Alors, tu connais l'état de nos cœurs. Seigneur, c'est vrai que nos cœurs ne sont pas toujours purs, mais ce que nous désirons faire ce soir et encore toujours sur cette plateforme, c'est de te plaire. C'est pour cela que nous avons dédié ce temps chaque jour pour t'adorer, pour t'invoquer. Seigneur, la Bible me dit ceci, que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. La Bible me dit ceci, que tu es celui qui jette un regard favorable sur le cœur maîtris, sur les personnes affligées. La Bible déclare que celui qui te cherche de tout son cœur, tu te reverras. La Bible me dit ceci que toi tu ne mettras pas dehors celui qui crie à toi, celui qui t'invoque sera sauvé. C'est pour cela que je crois que Père, ces personnes qui te cherchent, cette plateforme continuellement, tu ne pourras pas rester sous à leur prière, tu ne pourras pas rester sous à leurs à leur besoins, tu ne pourras pas rester sous à leur attente vis-à-vis de toi, tu ne pourras pas rester sous, Père, parce que lorsque quelqu'un t'invoque, tu repens. Tu es le Dieu qui exauce les prières, tu es le Dieu qui regarde les cœurs qui te cherchent, tu es le Dieu qui regarde les cœurs qui te cherchent, et tu as même dit dans ta parole Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, Seigneur, nous sommes fatigués, Seigneur, nous sommes fatigués, Seigneur, nous sommes fatigués. Seigneur, nous voulons davantage expérimenter ta gloire, Père. Nous voulons davantage te plaît rester connectés à toi. Nous voulons dans ce monde marquer notre temps, notre temps d'existence. Et que lorsque nous quitterons la terre des hommes, des hommes retiennent que des hommes et des femmes comme nous ont marqué l'humanité d'une empreinte spirituelle, d'une empreinte glorieuse, l'empreinte de l'esprit, l'empreinte de l'esprit, la puissance de Dieu. Que quelque chose est manifesté au travers de ces hommes et ces femmes et dans nos différentes familles les gens puissent retenir que cet homme cet enfant cette femme a fait a réussi quelque chose de particulier sur sa vie cette femme a marqué son époque cet homme a marqué son temps il y a eu quelque chose qui s'est passé dieu était avec lui dieu parlait de pas sa bouche dieu agissait dans sa vie un en fils fait, cela rend encore davantage de rendre témoignage voilà ce que nous désirons père Receive honor. Receive worship. My kato rakaba. Hallelujah, Rebeskata kata yobolu shaka. Hallelujah, Hallelujah. karamo sakin de bakaraba, Regedebo bosa kintu mashaka ta. Idegze yaka Saka, makaraba. Soko tobo sheke makatu makatu rikata. Egeleke tayanto kayanto Korobusha, ta ce seketema je veux Tayande Tayande Kisa Kisa Kadobu. ce que je veux dire, c'est ce t'ayant de veux dire, c'est ce que je veux dire, la kunta que je veux dire, que Inda kundo, inda kundo makara, iteleka, iteleka yata, yatalu kunda basha, ida rabo, Rebecca tayado kutukunta maka. Eteka kota, e rakata tunta she shekete mayata o roboluka. Dakusu katayunta katayuka, kata yuka. kanta yomoka edeleke, edeleke ta, Lakundaba ayotu o yo tolama a rekena ontaba atuluka. Rekena o tamahata. Eta o koloka. becala lobobu. Inta elosa, elosa. E, losa, e, losa, e losa. Elosa leuta imosa imosa yene inulukunda hanti ki ubulu ba irianda iso isoma ata ma yanteke da ose ya gushina otobu otolomoka yande idala Osapa le Luka lukama hantolo aha ede ede ede la Indi untaba osonda ma Cara into aboko, kedele, kedele ke dere to konulça, a sikinna ondo la marate ke la baboka e de e de leta elle le lonta mauta. Eleka eleka yunda ayu ayundo shaka inde la hantu yebelangau sukunda ta aike ndaba o ede la hati o ko toloka ede la ha elenga usu ndau shipa ante eteya ya ede ye kalo kondama ki o ta itsiki dikada kayundu luma, sa ete esaka saka, eseya tu eseya ya tu, ese, ya, tu un, shaka yondulu no kaba, lako. Oh yo bo Bola Bakata. Ele ele kau, ele kau losa la kunta. Oh my God. Hallelujah. Hallelujah. Shinda. Hallelujah. Shinda u. Shinda u kunama. Elle est, elle est, elle est, elle est lou, elle est louloula, elle est louloula, elle est, elle est louloula, la co, elle est loulou, lou, elle est loulala, la conda, elle est lou, elle est lou, elle est lou, elle est lou, Alléluia. Merci Seigneur. Mon âme te bénit, Père, te rend grâce au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment pour ta grâce, pour le mystère de ta parole. Je te rends toute la gloire ce soir encore. Je veux bénir ton nom, ô oh Dieu Tout-Puissant. Mon âme t'exalte et te glorifie, célèbre la gloire de ton nom, ô oh Dieu Tout-Puissant. Merci d'utiliser davantage cette plateforme pour t'honorer davantage. Merci pour ta faveur et ta grâce sur la vie de chacun de nous. Nous voulons encore te dire merci, ô oh Dieu Tout-Puissant. Toi qui es nos cœurs et nos reins, toi qui nous connais, toi qui veux nous faire du bien, parce que tu n'es pas venu sur la terre des hommes pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu de gloire, te puissions vivre encore la défaite, vivre encore des choses. Oh mon Dieu de gloire, te puissant qui qui qui triomphe du monde, mais tu es venu en fait de nous donner de triompher des situations compliquées, des situations qui pourront, Seigneur de gloire, vaincre le monde. Tu as dit dans ta parole, my gabaracoto, reggae des egeda alléluia alléluia tu l'as dit seigneur mon dieu je vous ai donné le pouvoir et rien ne pourra venir et cela voici que ceux qui ont cru sur la, la parole le donne le pouvoir de devenir enfants de dieu lesquels sont nés ni du sang ni de la chair mais de l'esprit de l'esprit nous sommes des enfants de l'esprit nous sommes des enfants de l'esprit car notre père est dieu et dieu est esprit et c'est pour cela qu'il nous est effectivement demandé de l'adorer en esprit car dieu est esprit il a dit les vrais la l'adoreront en esprit, et à dire ils seront connectés en esprit parce que dieu est esprit ils doivent recevoir le saint-esprit et lorsqu'ils ont le saint-esprit et c'est selon le saint-esprit qu'ils adoreront dieu c'est selon le saint-esprit sa révélation c'est selon le saint-esprit sa parole c'est selon le saint-esprit son orientation sa direction qu'ils adoreront le tout puissant celui qu'ils a suscité sur la terre des hommes pour sa gloire Seigneur soit magnifié soit exalté béni sois tu parce que de tous ces moments difficiles nous sommes au oh dieu de gloire au oh dieu vainqueur de tous ces temps Difficile que chacun de nous à son niveau traverse de tous ces temps difficiles que la nation traverse de tous ces temps difficiles que les familles traversent de tous ces temps difficiles, de temps de corona, de tout cela que nous vivons dans ce siècle présent, dans toutes ces choses, nous sommes déboués, fervents en toi croyant par la puissance de ton esprit, que rien ne pourra nous nuire, croyant avec faveur, croyant de tout notre cœur, que rien ne pourra nous nuire, que rien ne pourra nous nuire, parce que tu es avec nous. Ce n'est pas, oh Dieu de gloire, de la prétention, mais c'est une conviction de l'esprit. Rien ne pourra nous nuire, parce que c'est ta parole en laquelle nous croyons. Et tu as dit, voici ma parole, et à partir du moment où quelqu'un commence à croire ma parole, c'est là, en vérité, qu'elle voit l'effet l'authenticité l'essence la puissance qui réside dans ma parole ainsi voici voyez-vous la Bible me dit ceci que Jésus-Christ envoya deux à deux des personnes dans les villages dans les villes aux alentours de Jérusalem pour qu'ils puissent annoncer les bonnes nouvelles et il a dit allez guérissez les malades allez prier pour les messes les personnes malades et chassez les démons mon nom et lorsqu'ils étaient revenus comme la ville la dernière fois ils étaient venus avec joie et témoignage ils ont dit Seigneur les démons étaient soumis parce qu'en vérité, la parole qu'il leur a dite, en disant « allez », dans « allez », ils avaient reçu, sans le savoir eux-mêmes, un transfert de pouvoir, un transfert de puissance. La puissance se trouve dans la parole. La parole que tu reçois, elle te transfère le pouvoir. La parole contient la puissance. La parole contient le pouvoir. Et ainsi, la parole de Dieu qui dit, rien ne pourra venir Si tu y crois, si tu commences à exercer ta foi en cette parole, ainsi tu verras l'efficacité, tu verras l'authenticité, tu verras la fiabilité de cette parole, tu verras l'authenticité de cette parole. Tu verras ainsi que Dieu ne ment pas et qu'il effectivement, dans sa parole, horse sabi on the breeders mountain shabby on the breed in the mount below on the sick the Mount brilot. Eros irobo Shiba robo she baba baba baba baba baba ba ba ba ba ba sorry on the billows amount this lobo chic the mountain rababa she kababa e my god rick is in the lisa e robo oats in jesus name In the rabo koto rabi sekete lakos <muchas> iros iros Irobosh irobos in the mountain i the bottom the biski the lobo she the be the lord about the really clean the mountain i the ma ma ma ma ma ma ma ma i yaba uros irobos shaba ba ba bo bo bo bo rebesco the yond the bido the mountain i the ba ba ba ba ba ba ba rabo bobo bo sekete yaba shaka. Saint-Esprit, merci pour ta présence sur cette plateforme, pour ta présence dans le cœur. Je voudrais que tu fasses du bien à chacun de nous dans les maisons, là où nous trouvons. Je voudrais que tu fasses du bien Tu communiques la joie, tu communiques la force Tu communiques la vitalité Tu communiques la paix, tu communiques ce dont nous avons besoin Parce que chacun de nous a un besoin spécifique Seigneur tu connais le besoin De tes enfants que nous sommes Tu sais ce dont nous avons besoin pour que notre joie soit Complète et parfaite Comme tu l'avais demandé à tes disciples Jusque là vous n'avez rien encore demandé Demandez en fait que votre joie soit parfaite C'est vous dire combien de fois notre Dieu Est favorable à la perfection de notre joie Il est favorable à ce que nous Atteignons le maximum de joie, le maximum de bonheur, l'abondance dans la joie, l'abondance dans la, dans, dans la joie, l'abondance dans le bonheur, l'abondance. Il est le Dieu de l'abondance. Il est favorable que nous atteignons le paroxysme de la joie. L'Okaboski du Yon de Pidos, il est favorable à notre épanouissement parfait il est favorable à notre bonheur parfait il est favorable à notre délivrance parfaite il est favorable à notre élévation parfaite il est favorable à notre gloire parfaite il est favorable à notre santé parfaite il est favorable à notre joie parfaite il est favorable à notre règne parfaitement parfait il Kabarobo est... il est d'accord pour que nous puissions expérimenter l'abondance dans la joie l'abondance dans la paix l'abondance dans ce à quoi nous aspirons parce qu'il n'est pas contre notre bonheur mais il est favorable à cela ribo sabayante était Baba Baba Mama Mama Mama Mama Reçois sa joie davantage Reçois ce que tu attends de ton Dieu Reçois ce que tu attends de ton Dieu Reçois l'exaucement Vois au nom de Jésus-Christ le temps de prophétie il y a un temps pour prophétiser. Mais il y a un temps pour voir l'accomplissement de la prophétie. Et je veux annoncer que tu vois la prophétie s'accomplir. Parce que tu ne connais pas exactement le temps de Dieu. Et voici, vois au nom de Jésus-Christ. Et tu verras dans le nom puissant de My God. « Ribos quidomande bisquidos, Biskiros, Iros, hiros, hirobobobo, baba. Yanskibo Sabak i de vois, que tes yeux voient et touchent le miracle, que tes yeux voient et touchent concrètement, de façon tangible, de façon physique, matérielle, expérimente le miracle auquel tu t'attends. Raboski. Demande vous qu'il Regardez ce qu'il dit à quelqu'un. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais imaginez-vous le Seigneur Jésus-Christ qui demande à un aveugle, alors qu'il le voit aveugle. Il sait très bien que dans un premier temps, ce sera génial pour ce dernier de voir clair. Il sait très bien que ce dernier a le besoin de, de voir. Ses yeux doivent s'ouvrir. Mais il lui donne cette révélation parce qu'il il veut, veut que sa foi s'exerce. Il veut qu'il Exprime au-dedans de lui ce qu'il veut vraiment. Il veut que de tout son cœur il puisse déclarer ce qui, qui est abondant dans son cœur. La Bible déclare, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ici ce qui est abondant dans ton cœur. Ce qui est abondant dans ton cœur. Et ici, il voulait qu'il le dise. Et lorsqu'il a dit, je veux voir, il dit. Alors vois, parce que c'est en cru, à cela que tu as cru C'est en cela que tu as cru Qu'est-ce dans ton cœur C'est ce qui est ton trésor. C'est ce qui est ton trésor dans ton cœur. Parce que là où se trouve le trésor d'un homme, c'est son cœur est forcément attaché à son trésor. Son cœur là-bas. Ainsi, son cœur est sur le fait que tu puisses voir. Alors, je t'autorise à voir. Voir maintenant. Ainsi, je veux que tes yeux s'ouvrent. Je veux, au nom de Jésus-Christ, que tu vois ton miracle, que tu expérimentes ce que tu attends de Dieu dans ton cœur, au fond de toi. Toi seul, sais certainement dans le silence mais Dieu connaît l'état de ton cœur et il sait ce à quoi tu aspires. Il est le Dieu qui amène l'existence ce qui n'existe pas. Mais en fait, ce qui n'existe pas était dans le spirituel, caché comme ce qui est caché dans ton cœur, que tu n'as même pas peut-être dit à quelqu'un. Mais Dieu, le sachant, il réalise ce qui est dans ton cœur de sorte à ce que sa gloire soit davantage proclamée et que toi-même saches qu'il est celui qui accomplit. Il est désir de nos cœurs, si nous ferons de lui notre sujet de joie, nos délices. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Oui, dis hallelujah. Dis-lui hallelujah. Dis hallelujah. Dis merci, Père. Merci, Père, d'accomplir le miracle. Merci, Père, de me faire expérimenter ce que tu, ce que, ce qui est dans mon cœur. Merci, Père, de me faire expérimenter ce que j'attends de toi. Merci, Père, de me faire voir de me faire toucher, de me faire voir concrètement ce que j'attends de toi depuis fort longtemps, ce à quoi j'aspire. Oh mon Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu es le Dieu qui parle. Et lorsque tu parles, tu parles pour ne pas, oh Dieu de gloire, tu parles pour que nous puissions voir que ce que tu dis se réalise véritablement. La Bible dit ceci. Vous voyez, vous savez pourquoi est-ce que Dieu a laissé Adam et Ève expérimenter cette déchéance spirituelle, cette déchéance vis-à-vis -vis de Sa gloire C'est pour leur apprendre la leçon sur laquelle la parole qu'il prononce est la vérité. Il leur a dit, le jour touchera ce fruit défendu, vous connaîtrez la mort. Ainsi, lorsqu'ils ont touché le fruit défendu, ils ont effectivement connu la mort. Pour dire qu'il ne doit pas jouer avec sa parole. Il ne doit pas jouer avec sa parole. Parce que sa parole n'est pas morte. Sa parole est vie. Sa parole est vie. Il ne parle pas pour parler. Mais lorsqu'il parle... Parle, mais vous voyez, c'est vrai qu'en leur temps, ils n'ont pas vu tout de suite la mort se manifester physiquement, mais ils ont fini par connaître la mort parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. On ne joue pas avec elle. Ainsi, reçois ce qui est abondamment dans ton cœur et que tu de l'Esprit de Dieu. Je prophétise ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, par mon propre nom, parce que je ne peux rien de moi-même, mais au nom de Jésus-Christ, poussé par son esprit, inspiré par son esprit, je prophétise et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu expérimentes ce qui est dans ton cœur depuis longtemps caché, que tu demandes concrètement au Seigneur de te faire voir, de te faire toucher. Que cela soit au nom puissant de Jésus-Christ, qu'aucune force des ténèbres ne puisse résister à cette parole. Je déclare que toute opposition à l'accomplissement de cette parole, de l'accomplissement de la prophétie, soit vaincue et brisée par la puissance de Dieu, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et, ukababoski de barre de esprit de non accomplissement, esprit d'opposition, casse-toi, brise-toi, au nom puissant de Jésus, brise-toi, casse-toi, je donne, tu entends ma voix, mais je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui t'a vaincu et qui est le nom au-dessus de tout nom. Car la Bible dit que ce nom est établi au-dessus de tout nom, dans les cieux comme sur la terre. Et ainsi, au nom de Jésus, tout genou fléchira, maladie fléchit. Esprit d'opposition, l'accomplissement, la prophétie, fléchi. opposition, fléchi. Peur, fléchi. incrédulité, fléchi. doute, fléchi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Témoin fléchi. Esprit du mal, fléchi. Esprit de l'orgueil, fléchi. Esprit de ténèbres, fléchi. Esprit qui se lève qu en ce moment. Fléchissez. Raboski de bound to Je vous envoie le nom de Jésus-Christ. Pas mon nom propre. Mais je crois en la puissance. De Jésus-Christ. Je crois en son nom. Et en son nom, je vous déclare vaincu. Je vous déclare vaincu. Vous libérez la droite et la doratrice. Vous libérez les jambes. La mort que vous avez voulu s'aimer. My own S'il si y avait une mort programmée comme qui que ce soit, je déclare ce soir cette mort vaincue. J'annule tout esprit de mort autour de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Toute programmation de mort. Vous savez, l'ennemi a pour habitude de faire mentir la parole de Dieu. C'est pourquoi je viens faire mentir sa parole sur ta vie Je viens faire mentir ce qu'il a dit contre toi Je viens faire mentir sa parole Il a dit certainement, et pendant que tu prophétises que tu vas vivre longtemps, lui il veut te faire croire que tu ne vivras pas longtemps. Et je viens faire mentir sa parole ce soir. Je déclare que tu vis longtemps. Je déclare que tu vis longtemps. Je déclare que tu vives là où il a proclamé que tu ne vivrais pas, que tu ne verrais pas la nouvelle année qui s'approche, que tu ne verrais pas les deux mois qui arrivent. Mais ce soir je viens au nom de Jésus inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Maillon, Tibaos, Hiros, Ibaon, Bridos, Sabillon, de Manchiki, de Mante, Ida, Mama, Mama, Mama, Mansi, Kabababa, Regus, iros Irobo, Shabaon, Imaos, iros Irobo, Bobo, Shababa, Baba, Ida, Baba, Baos, Sekete, je déprogramme tout ce qui a été programmé contre une adoratrice, contre un adorateur, contre cette plateforme, tout ce qui est Vent contraire, tout ce qui est vent se tait. L'aïe au tibos, il m'a en car le temps de la gloire de Dieu est arrivé. pour m'a la page, mais le temps est arrivé pour que nous puissions témoigner effectivement de cette gloire. Mais l'ennemi veut s'élever pour nous faire croire que ce qui a été prophétisé ne pourrait pas arriver. Mais au nom de jésus au nom de Jésus-Christ, cela arrive. Au nom de Jésus-Christ, cela arrive. Jésus arrive dans ta vie. Non, Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen dans le nom de Jésus. Dis Amen dans ton cœur. Dis Amen dans ton cœur. La Bible dit c'est en confessant de la bouche, mais en croyant du cœur, qu'on parvient au salut. En confessant de la bouche, tu confesses que tu vis longtemps, mais tu crois en même temps dans ton cœur que cette longévité à laquelle tu aspires est ton père. Partage, Effectivement, parce que Dieu est favorable, je te le déclare. Ce n'est pas une question de si Dieu veut. Non, il dit, qu est qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Raibos, mama, mama, mama, mama. Ne savez-vous pas que c'est le Dieu qui avait maudit le figuier? Même quand c'était pas 16 ans. Rabaché bébé. Oui, parce que tout lui est possible. Et il dit tout est possible à celui qui croit en moi. Seulement si, dans sa souveraineté, il se lève pour dire non, ça ne se passera pas ainsi. Mais il te donne la latitude de déclarer quelque chose. Et tu dois dire amen à ta longévité. Tu dois dire amen à ta restauration. Tu dois dire amen à ta santé. Tu dois dire amen à tes voyages, tu dois dire amen à ton Ouka Baboro, tu dois dire amen à tes voyages, tu dois dire amen à ce qui était maintenant, bloqué, qui est débloqué. tu dois dire amen au déblocage, tu dois dire amen au déblocage, oh c'est beau, raca, Iro Iro Iro Iro Iro. tu es menteur, satan, tu es un menteur, esprit méchant. Vous êtes des menteurs. Écoutez, je vous dis le nom de Jésus-Christ que nous pouvons me mener à douter de la parole de l'Esprit de Dieu, de me rendre prospère à tous égards, de me rendre multimilliardaire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois efficacement cela, même si je ne vois pas maintenant, même si je ne vois pas maintenant. C'est une parole certaine, c'est une conviction intérieure, parce que lorsqu'il aura Bobo shake, avant que mon Dieu ne fasse de la terre une terre qui allait pousser qui avait donné des richesses, les plantes allaient sortir de la terre. Voyez-vous, la terre était vide, la terre était informe, la terre n'avait pas de forme exacte. Écoutez bien, regardez bien ce que Dieu fait. La Bible dit que Jérusalem n'était pas considérée en Israël. Jérusalem n'était pas considéré. Il dit, regarde, il y regarde, là où on dit que le fils là, où on dit la ville, regarde bien, là où on dit la ville, rien de bon ne pourrait sortir de là, mais voyez vous voyez-vous, Voyez-vous, c'est de là que le fils de l'homme est sorti. C'est de là que le fils de l'homme est sorti. Pour dire simplement que là où on ne croyait pas, là où on ne voyait rien, là où on ne pensait pas, là où on ne voyait rien venir à l'horizon. Mais Dieu a préparé quelque chose d'invisible. Et cette chose d'invisible se manifestera. Elle se manifestera. Parce qu'il y a une parole de Dieu qui est à l'état esprit, qui n'est pas encore matérialisée. Mais avant que la chose ne soit matérielle, elle était d'abord spirituelle. C'est pour ça, avant de créer la terre, Dieu, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux. Le spirituel était avant le physique. Ainsi, dit Amen à la restauration, à l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Dans le nom puissant de Jesus Christ. Hallelujah. Mon Dieu, soit honoré. Mon Dieu, soit exalté. Mon Dieu, soit glorifié. Je saluer pour le changement de ma situation, pour le changement de mon état, pour le changement de ma situation, pour le changement de mon état. Des choses incroyables se feront. Je crois par la presse aucune opposition même si le monde cela ne va pas s'accomplir, mais c'est une chose, c'est que ta parole est vivante. Je sais une chose. Même si la prophétie arrive toujours à s'accomplir. Même si elle tarde, elle arrive toujours à s'accomplir. Si Pourquoi elle doit s'accomplir? Parce qu'elle est... Comme la pluie, elle est comme la pluie lorsqu'elle s'annonce. Elle va finir par mouiller la terre. Elle finit par mouiller la terre. Écoute, elle finit par mouiller la terre lorsque la pluie s'annonce. Elle finit par mouiller la terre. On oh, la prophétie est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Hallelujah. Père, merci. Je te bénis. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce je te dis merci. Oui, quand merci pour le Seigneur. Merci pour l'exaucement. Merci pour ce qu'il fait dans ta vie. Comment ça le dit Merci. Merci Seigneur. Merci mon Père. Merci d'accomplir de grandes choses ma vie. Merci de me faire voir de nouvelles choses. Merci de me faire expérimenter ce que j'attends depuis longtemps. Je sais pas comment ça va se faire, mais c'est que je sais, c'est que tu es dans ta parole. Et ta parole est vraie. Oh Jésus-Christ. Même si des vents se levait. Mais ce qui est certain est sûr, assuré, oh, c'est que tu ne mens pas. Oh mon Dieu, tu ne mens pas. Tu es réel. Il est réel. Écoute, il est réel. Il est efficace. Il, cache. Il est authentique. Il s'appelle la vérité. Il s'appelle la vérité. Il est ma parole. Elle vit. Il s'appelle la vérité. Alléluia. C'est pour ça, justement, pour effectivement que cette parole est vraie. Alléluia. Nous allons entrer sans plus tarder dans le message qu'il m'a donné. Alléluia. Sois béni, maman. Alléluia. Soyez bénis davantage adoratrice et adorateur dans le nom puissant de Jésus sans plus tarder, dans leur rentrer dans la parole qui m'a donné aujourd'hui même pour pouvoir nous dédifier dans la foi la Bible dit dans le livre de Marc 11 à partir du verset 20 Alléluia la Bible dit ceci le matin en passant les disciples vit le figure séché jusqu'aux racines Pierre se rappelant ce qui s'était passé dit à Jésus Rabbi regarde le figue que tu as maudit à sécher au verset 22 Jésus la parole, et le dit, et foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Voici le message qui porte sur la foi. Et je pourrais donner le titre selon lequel la, la, la foi est notre héritage. La foi, notre héritage. Alléluia. Oui, ici on parle de la puissance de la foi. C'est le titre même qu'ils ont donné à ces tests. La puissance de la foi. Mais la foi qu -ce que c'est plus ou moins nous disons que la foi est la confiance absolue que nous plaçons en Dieu et même en hébreu 11 là-bas il est dit que la foi est la ferme des choses qu'on espère et la démonstration des choses que qu'on ne voit pas alléluia la démonstration de celles qu'on ne voit pas nous venons de prophétiser des choses nous voulons de dire amen à notre restauration même si nous ne voyons pas ça maintenant même si tu ne sens pas ça amen Maintenant, écoute bien. Au nom de Jésus-Christ, crois et tu verras. Il dit Si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, il croit d'abord. Il dit Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Car ils verront. Alléluia. Oh, ma Cheke. Il dit Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pourquoi heureux Et Regardez bien, on est heureux lorsqu'on a expérimenté, normalement un homme est heureux lorsqu'il a reçu une bonne nouvelle, lorsqu'il a su quelque chose de concret, lorsqu'il a vécu quelque chose de concret, lorsqu'il a vécu quelque chose de concret, Alléluia Lorsqu'il a vécu quelque chose de concret, mais lui il dit heureux ce, heureux vous qui croyez sans avoir vu. Comment quelqu'un qui attend quelque chose qu'il n'a pas vu peut être heureux Mais ça veut dire... Seulement que ce que tu, tu n'as pas encore vu, tu l'as déjà. Lorsque tu commences à croire, ça va te procurer de la joie. Ça va te procurer le bonheur. C'est pour ça que heureux ceux qui croient, ça n'en va vu, Parce que tu vas finir par entrer dans le bonheur. Tu vas finir par entrer dans la joie. Parce que tu as cru, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et ainsi, dans ce texte, il est dit que le matin en passant, les disciples virent le figuier séché. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Simplement, nous connaissons plus ou moins cette histoire l'abbé dit Pierre se rappelant ce, qu qu ce qui s'était passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé De quoi est une question dans ce texte Alors là, on nous dit que lorsque Jésus passait quelque part avec ses disciples, il a vu un figuier. Donc et il s'approchait, il pensait avoir des fruits et la Bible précise même que c'était même pas la saison. Mais lorsqu'il a vu le fruit Plutôt, lorsqu'il a vu l'arbre, et qu'il s'attendait à ses fruits, et qu'il n'a pas vu, n'est-ce pas, de fruits, il a prononcé une parole sur l'arbre. Il a prononcé, il a dit que jamais homme ne mange de tes fruits. Et automatiquement. C'est-à-dire que cette parole-là a eu quelque chose quelque chose s'est passé et donc le matin c'est ça qu'on arrive au verset 20 maintenant on est le matin en passant par le même endroit en passant par l'endroit où ils étaient puis jésus a fait a prononcer cette parole voici pierre a constaté quelque chose les disciples ont constaté quelque chose ils ont vu que l'arbre sur lequel jésus avait parlé la veille avait séché alors Pierre a pris la parole pour dire Mais Maître, regarde, Maître, regarde, le fuguet a séché, le figuier que tu as maudit a séché." Et voici ce que Jésus va leur répondre Il va leur dire simplement, Aie foi en Dieu. Mais qu'est-ce que la foi a à voir avec l'âme qui a séché Qu'est-ce que la foi a à voir avec sa prononciation C'est-à-dire, la parole que Jésus a prononcée. Qu'est-ce que la foi a à voir Mais justement, c'est une question de foi. Comment déclarer. Une parole sur un arbre, et puis l'arbre va exécuter. L'arbre va s'exécuter sur la parole. Il faut y croire pour voir. Alléluia. C'est pour dire simplement que, en le disant, ayez foi en Dieu, il est en train de le dire que c'est par la foi que j'ai réalisé cela. C'est par la foi que j'ai réalisé cela. Si vous avez aussi la foi, vous allez pouvoir réaliser ces choses. Et nous savons plus ou moins, comme je l'ai défini tantôt, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire qu'on est sûr des choses qu'on attend, on est sûr. On n'a pas encore vu ces choses, mais il y a une certaine conviction dans le cœur. En vérité, nos problèmes d'aujourd'hui, ce n'est pas la connaissance de la parole que nous n'avons pas. Ce n'est pas une question de connaissance, c'est vrai. On dit que quelque part, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais nous avons la connaissance et, et nous n'avons pas la connaissance, c'est vrai, nous n'avons pas la connaissance parfaite. Et d'ailleurs, nous n'avons pas à avoir toute la connaissance de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir toute la connaissance de Dieu. Donc ce n'est pas toute la connaissance de Dieu que Dieu nous demande Mais c'est la foi que Dieu nous demande Ici, Jésus n'a pas dit Oui, vous devez connaître Dieu pour réagir à ça Non, il dit ayez foi en Dieu Donc ayez foi en Dieu C'est-à-dire que croyez en Dieu Autrement dit, croyez fermement en Dieu Croyez fermement en Dieu Et quand quelqu'un croit fermement en Dieu Ça veut dire que cette personne-là Se confie entièrement en Dieu Et croit en Dieu, c'est croire en sa parole C'est croire en ce qu'il a dit Alléluia. Et quand tu commences à croire que tu fais confiance absolument en Dieu, alors des choses de Dieu auxquelles tu espères, des choses auxquelles tu penses, Alléluia, vont commencer à se manifester. Tu vas amener à l'existence ce que tu n'avais pas vu, mais que tu espérais par la foi. Alléluia. Ainsi, Jésus va le dire c'est par la foi que je l'ai réalisé. Mais où est-ce qu'on a remplacé notre foi Aujourd'hui, vous voyez, le monde dans lequel nous sommes, en quoi est-ce que nous croyons C'est ça la question. Ici, il dit, ayez foi en Dieu. En qui est-ce que tu as foi Ayez foi en Dieu. En qui est-ce que tu as foi Est-ce nous n'ont pas foi en l'argent Est-ce nous n'ont pas foi au médecin Tant bien que l'argent est nécessaire, tant bien que la médecine est chose bonne. Est-ce nous n'ont pas foi en des médicaments est-ce qu'ils n'ont pas foi Parce que rien ne lui est impossible. voyez, je vais vous rendre un témoignage personnel. Pour dire que notre problème, c'est la foi, effectivement. Un jour, j'étais sorti et je suis rentré à la maison. Et je suis, quand je suis rentré, j'ai trouvé ma fille qui était malade. J'avais rendu ce moment-là, mais je vais parler parce que le sujet, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Donc, je parle de ça encore pour relier ça, effectivement, au thème de la foi. Parce que j'avais expérimenté la foi en ce moment. Je l'ai malade. Elle était couchée. Elle se tournait de douleur. Et sa maman me dit Écoute, chérie, il faudrait que vraiment on cherche à payer des médicaments, tout ça. Mais le truc, c'est qu'on était limité financièrement. Donc, il n'y avait pas l'argent. Mais tout de suite, nous, on pensait à trouver l'argent et puis aller prendre des médicaments à la pharmacie. Donc, ça veut dire quoi Quand tu reçois une situation, quand il y a un problème qui, qui te vient, c'est-à-dire auquel tu es confronté. Là. La première chose à laquelle tu penses, là, comme solution, là, c'est là-bas en fait, c'est toute ta foi. <rire> alléluia La première chose à laquelle tu penses, quand il y a un problème, c'est là-bas, c'est toute ta foi. Donc quand je suis rentré sous la douche, parce que ce jour-là, j'étais rentré quand elle a fini de parler, je suis rentré il y a eu le désir de rentrer sous la douche pour, pour, pour uriner et puis ressortir. Dès que j'ai franchi mes pieds dans la douche, J'entends une voix dans mon esprit qui me dit donc, comme il n'y a pas l'argent, je ne suis pas là. Comme il n'y a pas l'argent, vous cherchez l'argent pour aller acheter des médicaments. Donc, je ne suis pas là quoi. Automatiquement, j'ai compris que Dieu est en train de me réprimander pour dire votre foi là, vous la placez en l'argent. Et vous la placez en médicament. Même médicaments là, médicaments que tu vas acheter là, puis tu crois que ça va faire effet là. Qui a fait ça mais ce pas l'homme qui a fait. L'homme même qui a fait, mais quand tu crois en médicament, c'est puissant là. Qui a fait l'homme mais là, généralement, ce sont des plantes. Dans la forêt, on... plante-là, qui a fait ça? Si plante que Dieu a faite est capable de soigner, et celui qui a fait plante-là, c'est que la guérison vient de lui. Alléluia. C'est que c'est de celui que vient la guérison. Quand Jésus, Écoutez Jésus crie, écoutez-moi bien. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il entra dans la maison de la belle-mère de Pierre. Il allait rendre visite à la belle-mère de Pierre. Je vais revenir sur mon témoignage, mais je suis inspiré de vous parler de ça. Il est rentré dans la belle-mère de Pierre et il trouva la belle-mère de Pierre malade de fièvre. Jésus pourrait lui dire Hé, hey, mon disciple Pierre, sors de la maison, va chercher une plante. Il y a des plantes. Va rapidement prendre des plantes et puis tu viens, tu vas préparer la vieille à boire. Alléluia. Il pourrait lui dire ça. Il pourrait lui dire ça. Parce qu'il a disparu des éléments qu'on peut utiliser pour se soigner. Il n'a rien contre ça. Mais le fait que Jésus soit rentré dans la maison, quand il a vu la belle-mère de Pierre, il a donné au nom de Jésus. Pas en son propre nom, parce que c'est lui-même lui Jésus, c'est lui-même la parole. Il n'a pas besoin de dire en son nom. Mais il a commandé, il a commandé à la fièvre de quitter la belle-mère de Pierre. Et quand il a commandé la Bible dit, la fièvre la quitta. Et la vieille s'est levée. Elle allait servir le Seigneur. alléluia Gloire à Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il a passé son temps à des malades alors qu'il pouvait conseiller aux gens d'aller prendre des médicaments pour se soigner Pas parce que ce n'est pas bon. Mais il voulait leur enseigner la foi. La foi d'abord sa parole. Parce que tout ce que nous voyons dans la nature, c'est lui qui a créé ça. Donc si ces choses sont capables de périr des miracles, d'être efficace. Ce n'est pas lui qui ne peut pas le faire parce qu'il est l'auteur de ces choses. Mais il ne veut pas que nous plaçons notre foi en ces choses. Nos premiers reflets ne doivent pas être ces choses. Maintenant, si tu veux prier, par exemple, et qu'il te dit, non, mon fils, je t'ai donné de l'argent, va, prendre mes commandes, ce n'est rien, là, tu le fais, parce que c'est par son esprit que tu agis. Mais il nous enseigne à d'abord chercher sa volonté dans l'esprit, afin de pouvoir agir. Mais il dit, Ayez foi en Dieu. Oh Dieu, esprit. Donc, Ayez foi en l'esprit. C'est en l'esprit d'abord. Donc, je reviens sur mon témoignage. Donc, j'étais là et quand je suis rentré, lorsque j'ai reçu la, la pensée qui me dit, Donc, quand, la, quand parce que l'argent n'est pas là, moi, je ne suis pas là, je me suis répandu, je suis ressorti. Quand je suis ressorti de la douche, j'ai dit à sa maman, Prions pour elle. Et je suis venu, j'ai mis ma main sur son ventre. Et j'ai commencé à commander à la fièvre, au palu, de la libérer. Et à un moment donné, elle a senti le besoin de vomir et je, je l'ai fait lever, elle est partie dans la douche, elle a vomi. Je vous assure, elle a été guérie. On n'a même pas eu besoin même d'acheter médicaments. C'est après qu'on a acheté les médicaments, mais quand est resté, les médicaments sont restés, c'est après qu'on l'a utilisé pour autre chose. Mais vous savez, les expériences que Dieu nous fait vivre, c'est pour nous enseigner quelque chose toujours et Il ne nous laisse pas vivre des expériences en vain. Il envoie les expériences pour nous apporter des connaissances de sa personne, sur sa personne. Et il nous fait vivre des expériences Pour que ces expériences nous servent de leçons De connaissances sur sa capacité Sur ce qu'il est capable de faire Quand il m'a recommandé dans la douche Pour dire donc quand il n'y a pas l'argent Je ne suis pas là J'ai compris qu'il voulait me dire Donc ta foi là tu l'as mis en l'argent Mais le jour où il n'y a pas l'argent tu as fait comment D'ailleurs c'est lui-même à qui appartient l'or et l'argent N'est-ce pas que lorsque les gens sont venus vers lui Pour demander l'impôt Il a dit à Pierre va pêcher Il allait pêcher il a trouvé l'argent dans sa bouche c'est lui qui commande à la nature. Et c'est à cela qu'il veut nous amener. Et notre problème aujourd'hui, en vérité, c'est la foi. Ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas beaucoup de choses que nous ne savons pas. Nous savons beaucoup de choses sur si la personne de Christ, sur les miracles. Même ce qu'il a opéré, là, nous le savons. Nous confessons ça. Mais est-ce que nous avons confiance en ça Est-ce que nous, nous nous unissons à la parole Est-ce que nous nous approprions la parole Est-ce que nous sommes convaincus que nous sommes devant des situations de rendre cette parole -là vivante Alléluia. Et donc à travers ça, j'ai compris qu'il voulait me dire, mon fils, c'est moi qui guéris. La preuve, il y a eu des riches ici dans le pays, même en dehors du ce pays, qui avaient tous les moyens quand la maladie, en annonçant cette histoire de Corona, mais qui sont morts, qui sont morts malgré tous les soins. Des gens ont pris les dispositions, pas parce que c'est mauvais de se soigner, mais c'est pour dire que c'est lui qui tient notre vie. Et c'est en sa parole qu'on doit croire. Fermement. Alléluia. Fermement. C'est notre problème. Il dit une foi. Il dit Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut lui agréable. Pourquoi Mais si tu n'es pas agréable à Dieu, c'est que tu ne veux pas hériter le royaume de Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, c'est que tu es disqualifié. Si tu n'es pas agréable à Dieu, c'est que tu ne veux pas être sauvé. Il dit sans la foi. En tout cas, quand j'ai parcouru la Bible, c'est l'élément par rapport auquel il a dit sans la foi. Là. Lorsque tu dois te à Dieu, c'est quand tu manques de foi. Parce que manquer de foi en Dieu, c'est faire Dieu menteur. C'est ne pas croire en sa parole. Oh, il est sa parole. C'est notre problème en vérité. Où est-ce que notre foi se trouve? Où, te, où se trouve ta foi? Il dit là où se trouve le cœur de l'homme. C'est là où se trouve son trésor. La première chose à laquelle tu penses, Lorsque tu es en face d'un problème, là, la première chose à laquelle tu fais allusion, la première chose, l'idée, la première chose où ton cœur est, lorsque tu es en face d'un problème, là, c'est là-bas, c'est toute ta foi. Nous devons donc nous exercer à la foi. Parce que c'est pas la foi que Jésus a parlé au figuier. Et c'est pourquoi il a donné cette réponse à ses disciples. Il dit Ayez foi en Dieu. Quand on poursuit, il dit que si quelqu'un dit à la montagne, ô toi de là et jette-toi dans la mer et qu'il ne doute point en son cœur, vous voyez, c'est ça le problème. Il y a des obstacles à la, à la gloire de Dieu. Même la gloire de Dieu que nous entendons, ce la foi. Si nous, si nous disons, je veux voir la gloire de Dieu que nous ne croyons pas. Je veux voir la gloire, Père, je veux voir ta gloire. Mais pendant que tu dis, voilà. tu ne vois pas. Oh, God, nous, Parce que nous blessons papa. Oui, c'est vrai. Je suis aussi concerné, papa, nos problèmes. C'est pour cela que tu veux m'amener par l'expérience de la foi. Tu veux me faire passer par la foi. Tu veux me faire vivre les expériences de la foi. Oui. Alléluia. Oui, je vais en prendre un témoignage. Dans le passé, très longtemps de cela, j'enseignais dans une école privée, et vous savez la réalité, les écoles privées. Les gens ne gèrent pas bien, ils ne payent pas bien. Et dans le temps, j'avais besoin de renouveler ma chaussure, un paire de chaussures. Mais comme les gens ne géraient pas bien aussi, donc je n'avais pas les moyens pour pouvoir le faire. Et je, je, je, me, je me suis souvenu de sa parole, qui dit demandez l'homme donnera. Donc, je me suis posté dans la maison. En ce moment, j'habitais chez ma grande soeur. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole. J'ai pris sa parole. Il faut prendre sa parole au mot. J'ai dit, Père, tu as dit dans ta parole. Demandez-le, on donnera. demandez afin que votre joie soit parfaite. Je suis dans un besoin. J'ai bien des chaussures, mais je n'ai pas les moyens. Père, merci parce que tu as dit, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Vous verrez la chose accomplie. Merci parce que tu m'exorces. Merci parce que je reçois la chaussure. Merci, au nom de Jésus. J'ai fini ma prière. Quelques jours après. Dans la même école là, j'enseignais aussi des cours de joie, Les cours du soir. Je les cours, euh, euh, euh, de soir. je suis allé un soir. Je suis rentré en classe et il y avait une fille qui vendait du Yahoo, etc. Je, je me suis approché d'elle pour pouvoir prendre du Yahoo avec elle. Elle m'a dit :« Non, monsieur, je n'ai pas de Yahoo. » Donc au moment où je la quittais, par au tableau pour commencer le coup, elle m'a arrêté et m'a dit :« Monsieur, excusez-moi, hein, vous chaussez combien ?» Ça m'a tellement. Je m'attendais. <rire> en fait, je, je me dis, merci Seigneur, mais je savais pas que c'était en ce moment-là. Donc, elle m'a dit, monsieur, vous choisissez combien Ça m'a tellement bouleversé que a dit, ok, donne-moi ton contact, je vais te faire signe. Et c'est ainsi qu'à arriver à la maison, je lui ai envoyé, j'ai dit, bon, voilà, je chose ceci, mais je suis convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé, etc. Et un jour, elle est venue à la maison pour que je puisse l'aider à faire un six d'engrais. Et en retour, as dit que je partais l'accompagner, Je lui ai dit, mais dis-moi, pourquoi la dernière fois tu m'a dit Vraiment parce que je suis convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé. Et elle me dit, en fait, messieurs, quand vous êtes venu quand vous êtes rentré en classe, au moment où tu train de vous approcher de moi, j'ai entendu une voix me dire, regarde son pied, paie une... une chaussure pour lui. paie une chaussure pour lui. Alléluia. Elle a bien entendu une voix. Mais c'est quelle est cette voix Je n'ai pas dit à quelqu'un mon besoin. J'étais seul dans la maison, je ne pouvais même pas aller à ma grande soeur. Elle avait le moins de m'acheter des chaussures. Mais je ne me suis pas adressé à ma grande soeur. Parce que j'avais confiance en mon papa. Je sais que c'est lui mon pourvoyeur. Et je me suis, je ne suis même pas allé voir ma grande soeur pour demander de l'aide. Et j'ai dit, elle m'a dit, monsieur, la voix m'a dit, regarde son pied, paye une chaussure pour lui. Mais vous savez, après, quelques temps après, elle m'envoie un jour un message pour dire, à qu'elle avait un magasin de chaussures. Elle vivait en Grèce quelque part, elle avait un magasin de chaussures. Moi, je ne savais pas ça. Après, elle m'a donné des informations. Et comment j'ai su ça, elle m'a envoyé un message. Quelque temps après, elle m'a envoyé un message me dit qu'elle a été cambriolée. En fait, les gens ont débarqué dans, sa, dans son magasin de chaussures, tout ça. Là. Bon, elle n'a pas pris toutes les chaussures, etc. Mais vraiment, elle a dit, ah monsieur, vraiment, voilà ce qui m'est arrivé. Elle dit, mais s'ils veulent là, ils n'ont déplacer toutes les chaussures. Si, il veut, là, ils n'ont qu'à enlever toutes les chaussures de ton magasin. Mais ce que je sais, ce que Dieu t'a dit là, il va te donner les moyens pour l'accomplir. Parce que si ce n'est pas toi-même qui t'as imaginé pour dire « tu vas prendre ceci pour me donner », et que pour ça, Satan va déléguer des gens pour aller voler tes chaussures, voler des chaussures dans ton chaussures-là, voler tes chaussures, pour te mettre dans le problème, pour ne pas que tu, tu, tu exerces ta foi. Parce que plus que Dieu lui a demandé de faire quelque chose, vous savez souvent quand Dieu lui de faire quelque chose, il y, y a des oppositions qui viennent. Il y a des problèmes, pendant exemple tu as promis d'aider quelqu'un. Et puis après, il y a des obstacles qui viennent. Tu as dit, bon, quand il y a des obstacles là, bon, c'est que j'ai promis. Alors que c'est que tu as promis là, ou c'est que tu as faire là. C'est Dieu qui est dans ton cœur, hein, mais ça peut t'amener à changer de programme. Donc, je leur ai dit non, moi, s'ils si veulent, on n'a qu'à déplacer, nous cas qu'à soulever le magasin. Ils n'ont qu'à déraciner ça. Mais je suis convaincu d'une chose Dieu qui part, qui lui paye les chaussures pour lui, même s'ils ont volé toutes tes chaussures. Il va te donner les moyens pour accomplir. Ce n'est pas toi qui accomplis, mais en vérité, c'est lui qui accomplit sa parole. La Bible dit, il veille sur Oka, il reste, il bout des Il veille sur sa parole pour accomplir. En fait, ce n'est pas nous qui accomplissons, mais c'est lui qui veille. C'est là que tu vas comprendre. Même s'ils ont volé toutes les choses-là, c'est là que tu vas comprendre qu'il est le pouvoyeur. Même ce que tu as là, c'est par sa grâce que tu as ça. C'est lui qui t'a donné. La Bible dit, c'est lui qui donne la sémence au semeur, pour qu'il sème. Est-ce que vous comprenez cela Il donne la semence au semeur, pour que le semeur puisse s'aimer. Alléluia. Et donc, elle m'a dit ça, il dit, non, moi je suis convaincu de cette chose. Ne t'en fais pas. J'ai compris que Dieu te fortifie. Mais je t'assure, quelque temps après, dans le même mois, un soir, revient avec un colis. Un colis. Non, c'est même à donner une belle paire de chaussures. Mais ce que je n'ai pas demandé à eu elle a mis pantalon dessus, deux belles chemises. Dieu bénit au-delà de ce que nous pouvons espérer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est comme ça qu'il va faire au-delà de ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'il va faire au-delà de ce que tu penses. C'est comme ça qu'il va faire au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est comme ça qu'il va faire au-delà. Même dans les profils, il y a certaines choses qu'il t'a dites, mais que, il y a, Regarde, dans l'accomplissement de ce qu'il a dit dans ta vie, là, il va aller au-delà de certaines choses qu'il t'a même pas dites. Parce qu'il est le Dieu qui bénit au-delà. Il est le Dieu de la surabondance. Alléluia. Il est le Dieu de la surabondance. Ce que Dieu fait est inimaginable ce que Dieu fait. Personne ne peut le réaliser. Il nous donne de l'aide de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Oh, ce que Papa veut. est inimaginable. Ce que Dieu veut, personne ne peut réaliser. C'est pour ça que je vais t'exhorter ce soir. Si Dieu t'a mis à cœur d'aider quelqu'un, si Dieu t'a mis à cœur, tu as, tu as ressenti d'aider quelqu'un, et qu'il y a des oppositions sur ton chemin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne t'en fais pas, ne change pas de programme. Tu dis, Seigneur, si c'est toi qui m'a mis à cœur de faire ce que je dois faire, même s'il y a des oppositions. Donne-moi les moyens de l'accomplissement de ta parole. Parce que ce que tu m'as mis à cœur aussi fait partie de ta parole. Ce que tu m'as dit par le Saint-Esprit fait partie de ta parole. Ainsi, donne-moi de réaliser cela. Je te remercie parce que tu me donnes d'accomplir. Même si Satan veut qu'il m'arrache tous les moyens, mais ce que tu as dit va s'accomplir. Au nom de Jésus. La Bible me dit ceci, frère, Rabos, si, Irobo, Shababa. Ils sont allés mettre une... Une grosse, pierre, une, gros, une, une grosse pierre devant la grotte dans laquelle Jésus était enterré. Tout cela parce qu'il veut faire mentir la parole de Dieu. Ils ont mis cela. Pourquoi la grotte Parce qu'ils veulent empêcher. C'est dit on va voir comment son corps va sortir. On va voir comment son corps va sortir. Mais là, sachez-vous, vous savez ce qui s'est passé, bien entendu. Vous savez tout ce qui s'est passé. La dit, un ange fut dépêché. Et il y a un an de Dieu, un mouvement spirituel s'est produit. Parce qu'il fallait que la grotte, l'entrée soit libérée. Et comme l'entrée ne devait pas rester fermée, un ange a été dépêché. Pourquoi? Pourquoi a pas des péchés Parce qu'il fallait que la parole de Dieu qui dit qu'il ne restera pas dans le tombeau puisse s'accomplir. Il est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Ainsi, ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu par rapport à la prophéties, aux prophéties qu'il nous a données. Ayons foi qui va faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ayons foi. Notre foi ne doit pas être placée en l'argent. C'est lui qui donne l'argent. Oui, l'argent est important. La Bible déclare. Mais regardez ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Pourquoi Parce que maman est présentée comme le Dieu, le pouvoir de l'argent. Et il sait que dans ce monde-là, le monde... Bah, le monde se croit fort parce que y a, y a, la, la, vous voyez bien même quand on parle des grandes puissances, les grandes puissances ce monde-là, ils se disent grandes puissances parce qu'ils ont une forte armée, ils se disent grandes puissances parce qu'ils ont une forte économie, ils se disent grandes puissances parce que le niveau de vie aussi des populations est un niveau de vie élevé par rapport peut-être au système éducatif, peut-être au système de santé parce qu'ils ont des grandes universités, ils se disent ils se compte dans tout ça. Mais regardez ce que le, cette maladie de Corona est venue donner comme leçon à l'humanité. Regardez et ce qui m'a encore me, me, me chagrine, ce qui me fait encore mal. Quelque part on a vu quelque part comme si l'Église était devenue un imp puissante face à ces choses, pas parce que notre Dieu, mais c'est nous le problème en fait, ce n'est pas Dieu qui est impuissant, oui, c'est nous qui sommes le problème, donc revoyons notre foi, revoyons vraiment notre foi et exerçons-nous à la manifestation de notre foi, oui, si tu as la foi, la Bible dit, écoutez bien ceci, si tu as la foi, rien ne te sera impossible, Ici, s'il dit, foi en Dieu, il a maudit l'arbre, et l'arbre a séché jusqu'à la racine, un autre témoignage personnel que je vous rendre, parce qu'il s'agissait de moi, oui, j'étais un jour malade du palu, j'étais couché, je sentais même ma bouche, tout était amer. je sentais que le palu était tellement fort sur moi, mais je me suis levé et je suis encore entré, j'ai le désir d'entrer encore sous la douche pour me, pour me larver, et voici que pendant ce temps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pendant ce temps, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai senti une parole me venait à l'esprit, la parole me disait les gars, il avait parlé sur la belle-mère de Pierre que la fièvre la lâche, et la fièvre l'a lâchée. Ainsi, lorsque j'ai reçu cette parole, dans, dans, lorsque cette parole m'est venue dans l'esprit, j'ai commandé au palu, sur moi. J'ai commandé du palu. Je chasse au nom de Jésus. J'ai parlé au palu qui était sur moi. Je vous assure. Sur le champ je n'ai rien ressenti. Mais dans le temps qui ont suivi, sans prendre aucun médicament, j'ai été guéri. Je ne suis pas en train de dire que le médicament que nous prenons est une chose mauvaise. Non. Mais pour dire simplement que nous devons exercer la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit élevé davantage. Que sa paix repose sur chacun de nous. Que sa grâce repose sur nous. J'ai un peu débordé, mais excusez-moi, c'est par rapport à l'inspiration. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Que notre foi soit en Dieu surtout. Dieu d'abord le reste après. Parce que c'est lui qui était au commencement. Au commencement était Dieu. Donc ça veut dire qu'au commencement de tes difficultés, il faut voir Dieu. Au commencement devant les situations, il faut voir Dieu. Car au commencement était Dieu. Ne le mettons pas derrière. Ne mettons pas l'argent, le pouvoir politique, les connaissances, les relations que nous avons devant. Ne plaçons pas notre foi en l'homme. La Bible déclare que celui qui place sa foi en l'homme sera malheureux. Ne plaçons pas notre foi en nos connaissances. Parce que ces connaissances peuvent nous trahir. Ne plaçons pas notre foi en des personnalités. Il y a des gens qui se trappent la poitrine dans le pays parce qu'ils connaissent des personnes à la présidence. C'est malheureux. C'est très malheureux. Vous savez, le pouvoir de l'homme entier change. Et regardez ce qui s'est passé par le C'est triste. Mais quelqu'un peut-être qui était au pouvoir aujourd'hui, regardez comment ils ont filmé, regardez. Les choses changent dans ce monde. Mais il y a un seul qui ne change pas. C'est cela qu'il est bon de placer une foi en Lui. Il, lui, ne passera pas. Et tant que tu es en Lui, la Bible déclare, tous passeront. Mais ma parole ne passera pas. Tant que ta foi sera en sa parole, tu ne passeras pas. Parce que tu feras des grandes choses. Lui. Que, son, que son nom soit glorifié, soyez bénis davantage, soyez bénis, adorateurs, adoratrices. Je vous aime dans le dans le nom puissant de Jésus Christ. Soyez effectivement bénis encore davantage. Je devrais m'arrêter là, à cause du temps qui est avancé. Que Dieu vous bénisse et vraiment exerçons notre foi. Travaillons notre foi. et Parce que toute la parole de Dieu est une question de foi. Abraham même a marché sans Dieu, on l'appelle Père de la foi. Et je me dis que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Nous croyons que c'est par la foi. Que nous tout est une question de foi. Donc pour réussir, c'est par la foi. Pour avancer, c'est par la foi. C'est la c'est la foi qui fait qu'on obtient toutes choses. C'est par la foi qu'on est sauvé. Dieu, nous bénisse. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Excellente nuit à chacun de vous, à chacune de vous. Je vous aime dans le nom du Seigneur. Recevez mes respects. Recevez mes salutations les plus respectueuses et chaleureuses. Soyez bénis mes mamans. Soyez bénis mes frères et soeurs dans la foi. Que Dieu fortifie chacun de nous à demeurer encore attaché à Dieu. Et à demeurer par sa grâce dans le nom de Jésus. Amen.